Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition de 1949 de Galactic News, votre émission de l'actualité de Star Citizen. Suite à l'augmentation dramatique de la criminalité dans le système Stanton, les advocations ont annoncé l'activation du CDF ou Civilian Defense Force. Cette milice sera sous l'autorité de l'Empire et est ouverte à tous les citoyens. Une fois vos autorisations validées, vous pourrez rejoindre ce groupe de défense afin de lutter contre le crime. Vous aurez toute l'attitude pour décider des moyens à mettre en œuvre pour arrêter les criminels. Pour chaque dissidence stoppée, vous aurez droit à une prime. L'information vient tout juste de tomber. Tous les citoyens ont désormais accès à la planète Microtech. Toutefois, vous ne pourrez pas encore y travailler. Les visas de travail ne seront délivrés qu'en mars. L'UE souhaite centraliser toutes les informations des citoyens et devrait mettre en place avant mars de 1950 un système permettant de retrouver ses crédits partout à travers l'univers et de pouvoir réclamer ses possessions même si la législation vient à changer comme tous les trois mois actuellement. Une haine envers les riches s'est emparée de Stanton puisque des attaques envers des 890 ont lieu de manière récurrente. Si vous recevez un appel de détresse, il est conseillé de ne pas y aller seul. West and Relax, la compagnie s'occupant des aires de repos, vient tout juste de finaliser les travaux de rénovation à l'intérieur de toutes ces stations. De plus, de nouvelles stations ont été construites au-dessus des grandes villes du système. Les travaux ayant été validés, vous pourrez désormais y passer la nuit. Pour Noël, le constructeur Apocalypse Arms a prévu la mise sur le marché de son tout nouveau lance-missile, l'Animus. Un cadeau qui ravira petits et grands. Un programme de formation a été mis en place par l'UE pour permettre aux forces de l'ordre de mieux lutter contre les criminels. Cela comprend des cours de pilotage, de la gestion de criminels et une meilleure gestion des renforts. Nous ne savons pas pour l'heure quand débutera la formation, mais cela devra arriver prochainement. Jeudi, le constructeur Argo nous a présenté très rapidement son tout nouveau vaisseau de minage, le Argo Moll. C'était l'occasion de mettre en avant quelques fonctionnalités. Il est disponible à la vente depuis samedi soir. Les constructeurs de lasers en profitent d'ailleurs pour mettre sur le marché de tout nouveaux types de lasers, facilitant la vie aux mineurs. Le fabricant Ultiflex devrait distribuer très prochainement des variantes de son produit phare, le couteau de combat FSK8. Suite à des désaccords avec les syndicats, le gouvernement bloque l'accès aux licences de ferrières jusqu'à nouvel ordre. Il ne sera donc finalement pas possible de choisir le métier de recycleur pour 2950. En conséquent, Drake Interplanetary a suspendu la production du Vulture, car sa sortie prématurée risquerait d'impacter les ventes. Suite à des problèmes avec la chaîne de production, le Hercule de chez Crusader Industries a vu lui aussi sa fabrication stoppée. Nous n'avons pas plus d'informations à son sujet pour l'instant. Pour les fêtes, un concours organisé par les grandes entreprises a lieu. Il vous suffit de prendre une photo avec une mise en scène sur le thème de Noël. À gagner un Moll, un Mantis un Avenger Titan, tous trois avec une assurance à vie. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un concours de cartes devait être aussi organisé. N'importe quel logiciel ou image peuvent être utilisés. Toujours sur le thème de Nail, et cette fois-ci, vous pourrez gagner un Caterpillar, un Freelancer Max et un Cutlass Black, également assuré à vie. Durant les fêtes, vous pourrez aussi trouver de nombreux cadeaux cachés à travers tout Stanton. Et pour en finir avec les fêtes, les constructeurs font de très nombreuses promotions sur leur vaisseau. C'est donc le moment idéal pour acquérir le vaisseau dont vous avez toujours rêvé. Quelques chiffres pour finir l'année. 29 milliards de millions de crédits ont été générés rien dans le système Stanton de novembre à décembre. Et la multinationale Cloud Imperium Games, célèbre pour ses jeux vidéo, a engrangé un record de 48 millions de dollars durant l'année de 1948. Et voilà, c'était la dernière édition de 1949 de Galactic News. Nous allons faire une petite pause durant les fêtes de fin d'année. Je souhaite vous remercier pour votre fidélité. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine et bisous des étoiles.